A été, euh, nous on est arrivé en 82 78 si 78. je ne m'abuse ouais, 77 ou 78 Donc voilà, on est, est... arrivé en 82 ouais, c'était l'école mmh. en haut c'était le logement de la de l'institutrice et en bas c'était la classe les classes ça, ça, voilà. ouais, et classe. la cour elle elle était euh, c'était euh, euh, fermé par un mur, un muret avec un grillage, enfin, un grillage euh, ouais. pratiquement euh, jusqu'au bout là. Enfin, ouais, je... Mais derrière les gradins, enfin, disons. Jusqu'à la hauteur du préau. -haut. Puis d'ici à gauche du gradin, il y a un départ de mur. Et en fait, lui, elle droit jusqu'à. On le suit, il allait droit jusqu'à. Dans la cour qui est actuellement maintenant, donc on ne sait pas trop où ça arrivait. Nous on le voit de l'autre côté. Et puis il y a le grillage est ici en bas, qui est maintenant lié par les quatre rangs du gradin. Les deux plans sont liés par les rangs du jardin. En bas, il y avait un terrain vague, on va dire, qui a été un peu aménagé après. Et donc, euh, voilà, il y avait vraiment deux plans, un plan haut et un plan bas. Qui était pas... Et les premières années du cirque, ça a été euh, comme ça. La conformation était comme ça. C'était avec Joanne Meurand, à ce moment-là, on s'était dit, tiens, si on faisait du cirque l'été. Donc on a fait venir euh, le, le théâtre, comment ça le théâtre, théâtre acrobatique, acrobatique de provence De Puricard. De Puricar. Donc là, c'était une compagnie de, de, de, de, de cirque qui faisait du théâtre acrobatique, qui, qui venait et qui faisait des, des ateliers pour les enfants. Et qui proposait des stages d'une semaine. Voilà. Et ils étaient de moins en moins là. Alors c'était toujours pareil, d'ailleurs d'année en année, c'était toujours la même chose qu'ils proposaient. Cinq ans de suite. Cinq ans de suite. Oui, oui, et oui. ils étaient de moins en moins là. C'est-à-dire qu'il était là, il laissait une stagiaire pour faire les échauffements et les trucs. Alors les gamins, bah, du coup, ils étaient un peu moins tenus. Et puis c'est moi qui me suis mise à faire, à faire faire les échauffements aux enfants parce qu'ils m'écoutaient davantage. Euh, on s'est dit, mais en fait, maintenant il y a des enfants qui ont grandi, qui sont capables de... de on avait des stagiaires BAFA, on avait des... De, dans le cirque. Hein. Donc on s'est dit, mais tiens, pourquoi, pourquoi pas on, Okay. Faire auto... On est autonome. On est autonome, on, euh, on pourrait on le faire maintenant et on va faire, on va faire une autre formule, c'est-à-dire qu'on va faire euh, théâtre acrobatique, on va faire euh, des ateliers de théâtre, d'écriture, de clown, de costumes, de décors et euh, d'écriture. Du coup, faire un projet global voilà. comme ça, sur 15 jours, plus une semaine, mais 15 jours. Les Alors amis. au début, on faisait ici. Et chaque année, donc, on donnait un thème. C'est-à-dire, par exemple, il y a eu euh, les quatre éléments, il y a eu... Euh, Première année, les quatre éléments. Oui, il y a eu noir et blanc. Euh, il y a eu... Euh, euh, sur le prince, c'était brave le cheval, brave le chevalier et têtu le roi le roi teigneux, par exemple. Euh, et petit le roi teigneux, c'est pas têtu. Brave écoute. le chevalier et têtu le roi teigneux. C'était le thème. À partir de là... Voilà, tout le stage et le spectacle aboutit. Enfin, ouais, tout le stage aboutit un spectacle sur ce thème-là, mmh. avec tout ça de partout. Donc, il y avait des décors, par exemple, ouais, c'était très rigolo, parce que ouais. Brave le Chevalier, par exemple, il y a eu un décor. Alors là, ça se faisait, il y avait déjà le théâtre de verdure. Voilà. Il y avait un décor, c'était quand même incroyable, parce que Michel avait monté, donc, tout l'arrière-de-scène, c'était un bâti, carrément, ce avec tour, du bois. C'était de bois, Parce que ça faisait bois, la, la, la, la, le chemin de ronde du château oui, là, où bien. il y avait un moment une princesse qui était poussée du chemin de ronde qui tombait en bas en arrière par une sorcière, dans tous, tous les autres qui la récupéraient oui. en bas et, euh, et il y avait aussi euh, là où il y avait le trône du roi et de la reine alors le roi il était tout petit et la reine c'était une très grande euh, qui, qui tournait Hop, et il disparaissait aussi. Voilà, il y a eu euh, la princesse malade, il y a eu enfin, bon, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup oui, d'histoires. Chaque année, ouais. Ouais, chaque année, assez, euh, assez fantastique, il y a eu là, sur la jungle, il y a eu avec des moustiques géants. Voilà, des choses mais comme ce ça. qui était extra, c'est de... que tous les ateliers convergeaient vers un, un seul but, d'un moment vers le spectacle. C'était cinq euh, cinq ateliers tournants toute la journée. Ouais. Tout le monde participait à tout Le but, c'était de tous les rassembler autour d'un même projet et qu'il soient euh, vraiment... Euh, ben, pour nous, le, le projet, c'était vraiment que tous, s'accordent, tous, tous que tout soit ensemble, qu'on fasse partie d'un même, ouais. euh, une même, euh, un une même troupe, projet. Une, voilà, troupe une vraie troupe. troupe hein. Une solidarité, vraiment, c'était soudé. Et ils étaient vraiment génial, solidaires. C'était vraiment France, Moi, j'étais contente parce ouais. que le but, c'était ça. Et en fait, le but, il était euh, réalisé, quoi. Ah, par, euh... ah ouais, c'était super. Oui, on avait, euh, on avait comme animatrice, qui avait fait son BAFA chez nous, une, une jeune femme qui était à une école de psychomotricité. Donc, elle faisait faire des acrobaties et de la jonglerie, mais toujours avec cette, cette, cette idée de, de respect. Donc ça, c'était très important. Sylvain, qui lui, ben, était euh, vraiment très pédagogue. Euh, il y avait André, André, lui, c'était euh, au décor, c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui est plein de, de ressources, de ressources euh, et d'ingéniosité. <rire> c'est un peintre, euh, hein, ouais, un on... peintre décorateur. Donc Michel ouais. qui faisait plutôt tout ce qui était structure euh, bon, solide. Structure euh, en bois portante, qui allait ouais. recevoir les cartons agrafés et peints en atelier mmh. à l'acrylique. Vraiment, euh, ouais. moi je faisais principalement structure, bon, un peu de régie autour et tout. Et la lumière le soir du spectacle aussi. Euh, Mmh. De la musique un peu, plus... enfin tout le monde s'y mettait, mais moi voilà, c'était plutôt ça. Il y avait euh, Aude <rire> au départ qui faisait euh, les ateliers costumes et puis après ça a été Estelle qui a fait les ateliers costumes et Charles donc euh, mon frère. Qui faisait euh, la musique, euh, bon. qui fait la musique ah ouais, oui. il était très bon pour ça. trouver pour toujours euh, mettre, euh, on les petits trucs ça. Euh... Oui, un truc. ah et comme animateur après alors on avait d'autres animateurs mais comme animateur on a eu euh, euh, oui, ben, des jeunes euh, des jeunes il ben, y a eu là, chez les, les, la famille sig il y a eu on a eu camille euh, leur fille qui a été euh, animatrice stagiaire on en a eu quelques-uns comme ça et... donc qui aidait toujours euh, oui qui étaient ouais. élèves puis stagiaires. Voilà. On et en a eu quelques-uns. On a après eu à un moment Aurélien Gillier, ouais, Clément, enfin, oui. Eh oui. le cousin. On a eu quelques gamins qui étaient dans les dans les grands et qui faisaient. Et alors ce qu'on avait mis en place aussi, c'était un stage pour les plus avancés. Où là c'était vraiment c'était balèze quand même ce qu'ils faisaient. Ils faisaient ces choses voilà, et on faisait un... une mini tournée. Voilà, il n'y avait plus un spectacle global. Il y avait des scénettes avec quelques petits décors un peu plus légers. Et accent mis sur le jeu théâtral et puis la, et les techniques circassiennes, quoi, de, et ça c'était bien, ouais, par ouais. les plus âgés, les... Hein, voilà. On faisait une tournée avec eux, de 3 2, à 4 jours. Voilà, ah. dates, enfin, date, 3, 4, voire comme ça. Oh, puis ça fait... Ouais. Moi je crois mmh. que a... c'est tellement de partage, moi quand je suis avec ces enfants, puis que je les vois tellement ah, heureux, tellement... Mmh. Ça... Ben, moi ça me nourrit aussi, et c'est du partage, quoi, c'est la... Voilà ça permet de rester jeune. <rire> oui, oui. Ah mais pour ce qui est du cœur, de la tête et tout, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est ah, le reste après. En fait, c'est que aménager. de l'amour. C'est vrai que ce qui ouais. se passe, Là, c'est que de l'amour. C'est de, de l'échange entre personnes. Bien sûr, c'est jamais gratuit. Et ah pour bien. les uns et pour les autres, c'est jamais hum. gratuit. On se, on, forcément, on s'apporte. C'est gratifiant pour tout le monde. Hum. C'est ça qui est chouette, hein, je veux dire. Hum. Quant aux au gradins, hum. euh, c'est vrai qu'ils ont été faits euh, la possibilité c'est le c'est parce que on a, on, à ce moment-là le président de l'association oui. était au CNFPT, euh, euh, pas comment on dit enseignant au CNFPT. Non ça il était directeur euh, directeur directeur euh, directeur euh, je, je retrouvais le nom qui m'a dit si tu veux la place va se libérer en maçonnerie. Je connais le maçon qui, qui était là avant, je le connais bien, on se connaissait. Et je lui ai dit, ben écoute, oui, oui, pourquoi pas, c'est l'opportunité pour faire ça. En tant qu'artisan, je pouvais être intervenant donc, euh, sur ces stages. J'ai dit ok, donc en aiguille ça s'est fait. Je suis devenu intervenant, après avoir fait la peinture en bâtiment que je connaissais aussi, j'ai fait maçonnerie. Et en deux fois une semaine, vraiment, deux fois une semaine, à un mois d'intervalle, il a fallu faire ça a organisé tout, donc avec l'aide de la mairie, bien sûr, qui elle euh, payait les matériaux qui devaient être là, mais on n'avait pas beaucoup d'outillage, ah, c'est quand même beaucoup de volume, de trucs, donc il fallait bien gérer. Malgré que nous étions 12, c'était pas 12, une entreprise de 12 euh, compagnons aguerris qui font ça, non, c'était un stage avec de tout personnel territorial, c'est employé de mairie, employé du département, employé de la région. Et donc il y a le jeune qui est plein de… de motivé d'apprendre, comme ça, surtout dans ce cadre, il y en avait, hein, heureusement, il y a deux jeunes de Bloza, je me souviens, que j'ai revus là il n'y a pas si longtemps, qui sont moins jeunes après des années de mairie. C'est pas pareil, ils n'ont pas la même motivation. Il y avait aussi des vieux de la mairie d'Alès qui venaient en vacances, dès que j'avais le dos tourné. Ils jouaient au boulot en clopant. Oh, Michel, c'est le pas pastis ce matin oh. Je dis Bon, ok, ouais, mais il fallait. Un type de bagnole sur 16, un chef d'équipe, super, qui m'a dit T'inquiète pas, moi, ça, je, je comprends un truc, ça m'intéresse. C'est super le projet. Quand j'allais avec mon camion chercher les matériaux, parce qu'il fallait, il n'y avait pas toujours un temps et en heure. Tu sais, ce pas facile à gérer. Et cette semaine-là, ce jour-là, il faut ça derrière et il faut, attends, t'appelles la carrière. Moi, j'étais un peu, c'est quand même vraiment présent, bien sûr. Et en, en, à la fin de la seconde semaine, il s'est avéré que ce n'était pas terminé. Et là, on était fin avril et en, en juillet et août il y avait les stages, ça ne pouvait pas rester comme ça, tu ne pouvais pas fonctionner sur un truc bancal, le troisième rang passait. derrière il n'y avait rien, pas de fer, pas de rembar, ni rien, il y avait un stage de ferronnerie prévu, avec le début ce fer... juin, avec ce gars qui lutte les ferronneries, le directeur du CNFPT, en même temps faisait ferronnerie, ils sont venus faire le stage pour avec là, tout le, le, le fer forgé qui est là autour, c'est sympa, tout le monde dit, ah c'est super, avec les fenêtres de cirque, il y a des gens qui disent, ah, mais je viens de découvrir que ce sont des fenêtres, il y a des, oui. De danse, vies, de cirque, des de musique. existe, voilà, sur chaque truc. Et donc, c'était pas si vite. Je me suis, à la fin de la première semaine, je me suis dit, ouh, ça va beaucoup moins vite, c'est pas 12, 12 personnes aguerries, c'est 12, tu sais pas trop, la somme de travail que ça va produire. Et donc, j'avais pris juste à côté, en tant qu'artisan, un chantier à cette maison qui est là. Et je me suis dit, je vais. Je vais si ce n'est pas fini, je ne serai pas loin, puis je vais pouvoir me partager un peu. Mais ce vraiment pas fini, tout seul, le dernier rang de granin avec tout ce que ça comportait. Mais quand même, alors le, là, Pierre Larguier, qui était maire à l'époque, m'a dit mais on n'est pas au problème, l'employé municipal, une demi-journée, enfin, à mi-temps tous les matins, si vous voulez. Il vous donne la main, ou tous les après-midi, je ne sais plus. Le matin, je pense. Vous pouvez travailler à deux pour terminer. Évidemment, lui, il avait à cœur, puis Il avait vu, au début, il ne croyait pas trop. Puis après, il était content, très. Et du coup, voilà, j'ai donné, je le dis, parce que tout le monde est dit, ah, c'est super comme ça, oui, mais c'est vrai que j'ai donné mon temps. Là, c'est clair, pendant cinq semaines, un gros mi-temps, cinq heures par jour, pendant cinq semaines, pour achever... Et donc quand ça a été fini et qu'en juillet c'est arrivé, euh, enfin, le, les, les stagiaires sont arrivés, les parents Ouah, génial et tout. Ouf. Donc j'étais vraiment content, tu vois.